Donc, je m'appelle Lucia Reims. J'ai réalisé au lycée un bac scientifique général. J'ai été prise ensuite en DUT Génie Chimique Génie des Procédés à Toulouse. Et pour poursuivre mes études, je suis passée en licence professionnelle Génie des Procédés, toujours à Toulouse. Cette fois-ci en alternance dans une entreprise qui s'appelle DRT. J'ai choisi d'intégrer les UT en général pour réaliser des études courtes et euh, savoir si euh, vraiment l'IUT me plaisait et les matières que j'allais faire me plaisaient. J'ai intégré l'IUT génie chimique, génie des procédés, pour euh, apprendre à de nouvelles matières qu'on n'avait jamais vues au lycée et euh, voir le, découvrir de nouvelles choses. Et ensuite, finalement, cela, ce DUT m'a plu. Donc j'ai enchaîné sur la licence professionnelle, pour avoir le côté expérimental et expérience professionnelle que l'on peut avoir grâce à l'alternance que l'on fait en licence professionnelle. Donc après ma licence professionnelle, je, vais, je compte soit poursuivre mes études jusqu'à l'obtention d'un master, pour ensuite pouvoir devenir enseignante dans le supérieur. Ou sinon, si j'ai l'opportunité, après l'alternance que je fais actuellement chez DRT, qui est dans le domaine de la chimie verte, si je peux être embauchée, je rentrerai directement dans la vie active et continuer ensuite mon parcours professionnel.